Moi c'est Louis, J.S. 19 ans. Je m'appelle Hugo je viens de Lyon. J'ai je viens de Suisse. Yann, j'ai 19 ans et je viens de Vichy. J'habite à Colmar, une très jolie ville en Alsace que personne ne connaît mais il y a des supermarchés de noël. Voilà euh, Professionnellement depuis deux ans et je m'y intéresse bien depuis trois ans. J'ai commencé la magie il y a trois ans et le mentalisme il y a une année. Bon, il y a eu des pauses, comme tout le monde je pense, des jours avec, des jours sans. Ça fait sept ans que je m'intéresse à la magie. et Donc depuis trois ans je m'y suis vraiment mis de manière plus assidue. Donc moi, j'aime forcément les cartes, comme tout bon magicien. J'aime bien les hackanes, les cartes ambitieuses, les sandwichs. Tout ce qui va être plutôt carte-pensée et effet un peu numérique, euh, avec des chiffres et tous les trucs compliqués qui sont vraiment impossibles. Mais j'aime aussi aller toucher les pièces, les rubiks, des objets un peu plus euh, mo moins communs, disons. Luc Germay, Daron Brown, Colombini, Wilson, Vernon Marlowe, Mario Lopez, Billis. J'aime bien David Stone, Da Ortiz et Marc Bittard. Et du coup, le livre euh, sur lequel je suis en train de décrire l'histoire parle justement euh, du président Coty, le président français, euh, il y a quelques années, et c'est pour ça que j'ai commencé la magie. Non, mais c'est intéressant de suivre les suites de cartes dans la magie. Pourquoi les gens... Et pourquoi les gens font... Ah, tu euh, tu enlèves tutu, cha chapeau pointu.